Doté de sa foi en la technologie avancée et l'innovation, ses centres de production modernes, son équipe professionnelle, sa structure et sa philosophie corporative, son engagement dédié à la responsabilité sociale, ses parrainages. Le groupe Jantec est déjà une marque internationale répandue sur quatre continents. Le secret d'offrir des aliments, bon marché mais de bonne qualité, réside dans le stockage à froid des aliments depuis la production jusqu'à la consommation. En effet, le stockage à froid est le meilleur système pour conserver les aliments. La qualité du stockage à froid affecte non seulement les producteurs, mais aussi le secteur de stockage et les consommateurs en même temps. Giantech tient sa position de leader dans le secteur du froid industriel à son savoir-faire accumulé depuis 25 ans en offrant des solutions innovatrices grâce à une équipe experte et une structure corporative. Giantec produit des solutions sur mesure de haute technologie et les vend grâce à un réseau de vente très vaste au marché local et à l'étranger. Fondé sur une philosophie de créer des technologies, le département de recherche et de développement de Gentech offre des solutions innovantes de gestion et de suivi des systèmes de refroidissement. Par conséquent, Gentech est devenu un des leaders dans le monde qui peuvent utiliser leurs propres cartes électroniques. Les unités de refroidissement intelligentes développées par Giantec font fonctionner très peu le compresseur et ne dégivrent qu'au besoin. Ainsi, il est possible d'atteindre des économies d'énergie allant jusqu'à 72%. Giantec éclaire les entrepôts frigorifiques avec ses propres luminaires à LED. Giantec devance les anomalies dans vos entrepôts en les identifiant avant vous. Avec une expérience de plus de 25 ans et servant plus de 12 000 clients, Giantec a un savoir-faire acquis qui illumine sa voie de développement. Ainsi, Giantec est présente dans le secteur où le frein industriel est nécessaire, tel que la conservation des produits laitiers, de la viande blanche rouge, des produits de la boulangerie, des fruits et légumes, des entrepôts de stockage général, etc. Jantec vient de transférer les 30 ans d'expérience en ingénierie à un nouveau segment d'activité, le RedMeat. RedMeat réalise des unes de transformation de la viande et des abattoirs modernes, clés en main, et fournit déjà une valeur ajoutée à l'économie de chaque pays et bénéficie d'une renommée internationale. Dans le but de mieux servir ses clients, les installations de production sont composées d'ateliers équipés de grandes capacités et de la haute technologie, d'une procédure de contrôle de qualité à chaque étape de la production, tout en travaillant dans un cadre respectueux de l'environnement. Ambitieux dans son secteur, Jantec offre 1700 différents modèles des unités de refroidissement, des panneaux isolés, 350 différents modèles de portes isolées, des étagères de stockage à froid, des luminaires LED pour les chambres froides. En plus des produits de contrôle électronique pour les entrepôts frigorifiques, Jantec produit et garantit un service après-vente d'autres accessoires, des produits complémentaires conçus avec les besoins de l'industrie. En observant et répondant aux différences culturelles de chaque pays, Gentec a l'opportunité de travailler dans 45 pays différents. Maintenant, on parle 7 langues étrangères chez Giantec. En 2012, les ingénieurs de Giantec ont conçu et réalisé une structure renommée « Le monde de la neige » où il neige pendant 365 jours par an. Le Monde de la neige se trouve au centre du quartier de l'Aquarium à Antalya. Chaque année, des milliers de visiteurs du monde entier se rendent au Monde de la neige pour profiter d'une atmosphère de rêve même en été sous les 40 degrés. Giantec sponsorise des athlètes internationaux qui utilisent au mieux leur énergie pour attirer l'attention sur l'économie de la consommation d'énergie réalisée par le produit OctoSense, breveté par TUV et qui peut réaliser une économie allant jusqu'à 72%. La Fondation Jantev parraine des athlètes. Elle rédige et publie des livres, réalise des documentaires pour sensibiliser et éduquer les intervenants de l'industrie. Pour créer une société plus heureuse et mieux préparer nos enfants pour l'avenir, Jantev permet des rencontres entre les parents et les spécialistes. Spécialiste dans la conception, la production et la livraison clé en main des chambres froides, des usines de traitement de la viande, des projets agricoles et de construction, Jantec travaille et produit pour le futur.